Bon, j'ai tout euh, cap, c'est mais c'est fini comme ça, ouais, mm -hmm. Donc, euh, quand même, tu préparé, à, à, à ah, Oui, il il n'était pas assez difficile. On ça. ça. Fini, tout, le jour le jour, comme ça va, et puis bon, ça oui, il y a un bon il y a des parce que moi, le bon, le voit un peu C'est super, c'est bon. donc que ceux qui ont ouais, certain là, là, il y a Il y a du... travail euh, oui, mais, mais... C'est... C'est... C'est... Ah bon, je me comme je pouvais. Oui. dire que... Ah, les gagnants du tout, non, c'est pas. Ce sera difficile, bon. Mais bon, il y en ouais, le même ça, on joue toujours, euh, y a. C'est que c'est vrai c'est vrai c'est vrai que là on, est, on a une, une année en formation pour, pour se préparer, ça c'est compliqué. Je fais comme je pouvais. Voilà. Eh ben, je bien, merci c'est Thierry oui